Scorpion et ascendant Scorpion, voici votre horoscope pour cette année 2020, une année d'ouverture. Et quand je parle d'ouverture, je mets le mot au pluriel, hein, parce que vous allez avoir plusieurs portes qui vont s'ouvrir, ça a déjà commencé hein, pour, pour certains, mais euh, là tout le monde va être concerné parce que Jupiter va occuper un secteur euh, qui va vous permettre peut-être d'ajouter une corde à votre arc, de vous intéresser à quelque chose de nouveau, vous voyez, un nouveau centre d'intérêt par exemple, mais qui va prendre beaucoup de place parce que vous, comme vous ne faites jamais les choses à moitié, eh bien euh, bon, vous vous y, vous y consacrerez beaucoup de temps. Il peut y avoir aussi, euh, comment dire, un nouveau job, mais pas forcément un nouveau job. Peut-être que vous vous intéressez à une nouvelle branche de votre job, que vous allez la développer et que ben, ça va évidemment vous rapporter, hein, ça, il euh, n'y a pas de mystère. Euh, les planètes, euh, d'une manière générale, vous vous obligeront vous obligerons? Oui, parce que ça se passe en capricorne, donc il y a une notion, c'est géré par Saturne, donc il y, y a une notion de devoir. Hein. Vous vous dites il faut, je dois, hein, donc euh, m'intéresser à certaines choses, et peut-être à la politique. Peut-être qu'il va se passer beaucoup de choses sur le plan politique et que bah, euh, vous aimerez participer au débat hein, et vous discuterez souvent avec vos proches, avec vos amis, de ces problèmes politiques qui vont se poser et qui peuvent euh, ne pas être forcément dans notre pays, mais euh, qui peuvent prendre vraiment de l'importance au point que à la fin de l'année, il pourrait y avoir un, un conflit, et un conflit armé quelque part. Hein. Je dis pas que c'est chez nous, mais il se passera quelque chose en fin d'année. Donc tout ça pour dire que vous allez vous intéresser à énormément de choses, que des portes vont s'ouvrir et que des possibilités vont, vont voir le jour, et que ben, vous n'aurez qu'à vous pencher pour ramasser, hein, vous n'aurez qu'à faire votre choix, euh, essayez de ne pas vouloir tout prendre en même temps, hein, tout ce qui va s'offrir à vous, euh, prenez les choses les unes après les autres, explorez-les au maximum et vous verrez à quel point ça vous enrichira euh, sur le plan intellectuel en particulier. Mm -hmm. Nous allons parler maintenant de vos activités quotidiennes, hein, euh, euh, ce que vous faites tous les jours, l'énergie que vous dépensez et les résultats bien évidemment qui, qui vont avec. Et cette énergie elle est gérée par Mars qui est votre planète maîtresse, donc on va y faire particulièrement attention cette année parce qu'elle va faire une boucle. C'est-à-dire qu'elle va faire des allers-retours et pas n'importe où, elle va faire des allers-retours dans son autre signe, c'est-à-dire le bélier. Et euh, le bélier, c'est votre secteur de travail. Donc il euh, y a vraiment quelque chose qui va se passer de ce côté-là. Hein. Soit je vous dis vous allez développer une nouvelle branche de votre activité, vous allez peut-être prendre aussi un deuxième job, hein. c'est possible parce que vous voulez gagner plus, euh, vous allez euh, peut-être apprendre quelque chose, faire une formation, Mars va rester six mois en bélier, hein, du 28 juin jusqu'au euh, début euh, 2021. Donc euh, ça peut correspondre au temps d'une formation, hein, ça peut correspondre au temps euh, d'un travail que vous allez devoir mettre au point, préparer, peut-être pour le sortir euh, après. Euh, quoi qu'il en soit, c'est une période où vous allez mettre toute votre énergie, et dieu sait que vous en avez, vous en avez et que vous allez en avoir encore plus, dans, euh, dans le travail. Cela dit, si vous êtes un, un sportif, eh bien c'est dans le sport que vous allez mettre cette énergie, parce qu'elle va être quand même assez débordante et que vous pourrez le mieux l'utiliser dans ce domaine du sport. En plus de ça, étant donné que Mars est en Bélier, il y a une notion de compétition, de rivalité. Alors j'espère pour vous que ça ne va pas être sur votre lieu de travail, qu'il va y avoir euh, ces problèmes de compétition et de rivalité, mais plutôt dans un, un domaine sportif où là il est tout à fait sain euh, et normal d'être en compétition avec les autres. Euh, ce Mars en, en Bélier, il peut aussi vous mettre un petit peu de mauvaise humeur, hein, parce que les choses n'iront pas assez vite, ou parce que les gens ne seront pas assez parfaits. Si vous voulez, il y a quand même chez vous, chez le Scorpion, un souci de perfection. Hein. Et euh, ce sera accentué par ce mars en bélier, ou qu'il fera que vous demanderez à vos collaborateurs, aux gens, à vos collègues euh, d'être aussi parfait que vous, vous serez très exigeant, hein, euh, parce que vous, vous jugerez que vous faites un, un travail énorme, ce qui sera vrai, et vous demanderez finalement aux autres d'en faire autant que vous. Mais les autres ne seront pas aussi motivés que vous, hein. vous, vous serez vraiment très très très motivé par les, les, les, les buts que vous poursuivez, et ce que vous pouvez en retirer? Hein? Donc euh, bon, essayez de mettre la pédale douce, d'appuyer un petit peu sur le frein, de toute façon vous avez du temps devant vous, quoi qu'il se passe, donc euh, ne vous énervez pas trop et ne stressez pas trop les autres non plus! Nous allons parler d'amour hein, pour terminer et, euh, et les amours ben, ça va être un petit peu pareil, il y a une euh, boucle de Vénus, la planète qui gère vos sentiments, elle fait une boucle mais alors dans un signe qui vous correspond pas trop, <rire> c'est les Gémeaux. Hein. Alors pour vous les Gémeaux ben, c'est un petit peu euh, un mystère, ce sont des gens dont vous comprenez pas très bien le fonctionnement, parce que vous, vous prenez certaines choses très à cœur et les Gémeaux pas du tout, euh, vous les trouvez légers, vous les trouvez superficiels, alors que vous, vous êtes quelqu'un, c'est vrai, sûrement d'assez profond et tourmenté, et le Gémeaux a pas l'air tourmenté du tout, le Gémeaux il a toujours l'air de... de se fiche un peu de tout, ce qui est pas vrai. En fait, il ne montre pas, mais euh, il peut être aussi tourmenté que vous l'êtes. Bon, enfin bref, Vénus en Gémeaux, euh, Bon, il se peut, euh, étant donné qu'elle va faire une boucle, c'est quelque chose qui va durer. Hein, il se peut que vous vous preniez tout d'un coup de passion pour quelqu'un qui n'est pas votre genre. Hein, alors vous allez y penser, vous allez tout retourner dans votre tête en permanence, vous allez vous demander si c'est du lard ou du cochon, ou alors il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui vous poursuive, hein quelqu'un qui vous harcèle un peu, euh, à qui vous plaisez énormément parce que vous dégagez quelque chose et euh, bah, vous, euh, c'est pas sûr qu'il ou elle vous plaise, donc vous chercherez à vous en débarrasser, ce qui est euh, tout à fait logique. Maintenant, si vous êtes en couple, il n'est pas impossible qu'il y ait un espèce de renouveau à travers ou grâce euh, euh, comment dire, à votre libido euh, qui sera tout d'un coup euh, un petit peu euh, excité, sollicité par votre partenaire parce que euh, il vous fera ou elle vous fera euh, plus de charme que d'habitude, ou vous lui trouverez euh, plus de charme que d'habitude, et votre sexualité s'épanouira euh, euh, avec lui ou avec elle, il euh, euh, y aura même peut-être des moments euh, parfois très érotiques. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année, si vous voulez en savoir plus euh, bien sûr vous pouvez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 sur info Bonne année encore